Bonjour, c'est Pierre Maumont. Si vous vous intéressez au sujet de la loi Pinel, parce que vous avez par exemple l'intention ou vous envisagez de faire un investissement défiscalisant en utilisant cette loi, ben vous avez certainement commencé à vous renseigner, notamment sur, sur le web, éventuellement sur YouTube et d'autres plateformes vidéo. Et vous êtes souvent tombé sur des personnes qui vous présentent Pinel euh, on ne sait pas trop à quel titre souvent, parfois, en vous expliquant un ensemble de défauts, euh, voire de pièges, euh, qu'il y a dans la loi Pinel, et même en expliquant que pour s'intéresser à la loi Pinel, il faut vraiment euh, être un gros naïf, et peut-être vous sentez-vous coupable, en pensant que vous faites partie de ces gros naïfs. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans cette vidéo, qu'il s'agit essentiellement de fake news, on peut employer deux mots, euh, et je vais aussi vous expliquer dans une deuxième partie, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à la loi Pinel, à qui s'adresse la loi Pinel, et quelles sont le, les potentialités lorsqu'elle est bien utilisée. Alors, quelle est ma, ma légitimité pour, euh, pour dire que je vais démentir des, euh, des fake news sur Pinel et pour dire également que je vais vous expliquer quelle est la, la philosophie euh, et l'utilité réelle de, de la loi Pinel, euh, bien, ceux qui me connaissent savent que je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis une dizaine d'années, et qu'avant qu cela, euh, j'ai pendant euh, à peu près aussi une dizaine d'années conseillé des investisseurs immobiliers pour euh, réaliser euh, leurs projets, notamment dans le cadre d'investissements immobiliers défiscalisants, avec euh, bah, les lois qui étaient euh, celles qui ont précédé euh, la loi Pinel, la loi Dufault, la loi Séville. Euh, et que j'ai continué à faire ce. à prodiguer ce genre de conseil, évidemment, en tant que conseil en gestion de patrimoine. Ce qui fait que j'ai. Euh, j'ai accompagné dans leurs opérations, jusqu'à leur terme, euh, plus de 160 investisseurs euh, qui avaient un objectif de faire un, un investissement défiscalisant dans l'immobilier. Et j'ai étudié. Euh, le, le dossier, les dossiers de plusieurs centaines de ces personnes qui avaient de tels projets. Alors, que nous disent euh, ces détracteurs de la loi Pinel, dont, entre parenthèses, on s'aperçoit quand on va au bout de la communication, euh, que la plupart du temps, il s'agit euh, de personnes qui vivent en vendant euh, des méthodes pour investir dans l'ancien, ou des conseils pour investir dans l'ancien euh, et on comprend mieux, et surtout vous allez bien comprendre au fil de cette vidéo, euh, qu'elles ont tout intérêt, en effet, à démolir euh, préventivement euh, la loi Pinel, parce que parmi ceux qui les écoutent, parmi ceux qui les suivent, il y a une partie de ce public euh, pour lequel la loi Pinel est parfaitement adaptée, et qui pourrait fort bien, s'ils étaient correctement informés, euh, décider de faire de la Pinel plutôt que de suivre des conseils d'investissement dans l'immobilier ancien. Alors, premier argument, les opérations vendues dans le cadre de la lapinelle sont vendues trop chères. Autrement dit, que vous vous faites arnaquer, vous achetez votre immobilier plus cher qu'il ne vaut. Euh, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, en vérité. Euh, sont vendues trop chers par rapport à quoi euh, Plus cher que quoi Alors, je vais vous, vous donner euh, l'analyse la, qu'on peut faire de ce propos. Il y a deux sens possibles. Euh, le premier, c'est euh, c'est vendu trop cher parce que vous achetez dans le cadre de la loi Pinel, donc le promoteur vous vend plus cher à vous qu'il ne vendrait, euh, qu vous vendrait à vous si vous venez acheter pour habiter vous-même. Donc qui va vendre à la personne qui vous suit, qu'elle achète pour habiter. Alors ça, c'est totalement faux. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, 80% de l'offre à peu près est, est, est produite, euh, de l'offre en immobilier, enfin, en, en programme, est produite par les grands promoteurs nationaux par des promoteurs nationaux qui sont moins grands que les grands, et par des promoteurs régionaux, grands ou petits. Euh, ces gens-là n'ont pas, pas un modèle économique qui est basé sur la vente aux investisseurs, aux investisseurs, aux investisseurs Pinel, euh, ne serait-ce que parce que qu'en euh, immobilier neuf, la quantité de personnes qui achètent pour investir est nettement inférieure à la quantité de personnes qui achètent pour habiter eux-mêmes. Donc ces gens-là ont des programmes mixtes. C'est-à-dire que si moi demain je vais faire un investissement dans le cadre de Pinel, je ne vais pas aller voir euh, un pseudo-promoteur euh, qui me vendra un prix dont je ne sais pas si c'est un prix qu'il a fait spécialement pour moi, investisseur, ou qui serait le même prix si j'ai acheté pour habiter. Donc je vais vendre, je vais frapper à la porte plutôt d'un promoteur, d'un grand promoteur connu, Capillon-sur-Rue, euh, Cogedim, euh, Kaufmann, euh, Bouygues, euh, Vinci, Constructa. Euh, je ne suis pas payé par ces gens-là spécialement, mais <rire> pour vous citer euh, comme ça ce que vous avez à l'esprit, les nouveaux constructeurs, euh, euh, et puis ou de très grands, des très grands régionaux, de grands régionaux. Euh, pourquoi, pourquoi aller chercher euh, une offre plus ou moins euh, euh, derrière les fagots, alors qu'il y a, avec une très grande transparence, euh, l'essentiel de l'offre qui est disponible, qui est accessible, Premier bois. Donc, donc, quand on en dit aujourd'hui, si vous si voulez acheter de l'immobilier, vous paierez le même prix, en tout cas, si vous passez par 10 circuits principaux, vous paierez le même prix euh, que euh, si, euh, donc, pour faire un investissement ou pour faire une accession. Alors, donc le deuxième sens possible de ce « c'est trop cher », ça peut être, ben, tout simplement, c'est une dernière hypothèse qui reste, euh, c'est le neuf qui est vendu trop cher euh, par rapport à quoi ben, Par rapport à l'ancien. Parce que c'est ou du neuf ou de l'ancien. Donc si c'est rendu trop cher, c'est par rapport à ce qui n'est pas du neuf, donc c'est de l'ancien. Euh, ouais, mais euh, <rire> est-ce est bien sérieux de comparer le neuf à l'ancien Est-ce que c'est bien sérieux de comparer une voiture neuve à une voiture qui a 200 000 km Une voiture neuve à une voiture qui roule depuis 8 ans, 15 ans, 20 ans Ben non, non, parce que bien évidemment la voiture neuve a des tas d'avantages de services que n'a pas la voiture plus ancienne et puis surtout elle n'est pas usée, donc elle a le potentiel de vous rendre les services que vous avez payés pendant beaucoup plus longtemps. Bon, et évidemment la voiture ancienne vous a payé moins cher, mais si vous voulez la garder longtemps, vous aurez tout un tas de travaux à faire. C'est pareil, pareil pour l'immobilier, donc l'immobilier neuf est vendu à un prix qui est justifié compte tenu de la supériorité de service. En fait, L'immobilier ancien subit ce qui s'appelle en économie l'obsolescence. C'est-à-dire que l'immobilier ancien est à la fois moins intéressant pour les gens qui habitent, parce que globalement il est moins confortable, surtout en termes d'isolation phonique, d'isolation sonore, euh, en termes de, de, de tout ce qu'on veut, hein, on ne va pas entrer dans les détails, en termes de pérennité de beaucoup de choses. Euh, et puis également, il est usé. Voilà. Euh, quel... Euh, quelque chose euh, à un niveau de, de prestation égale, quelque chose qui est usé, coûte moins cher, quelque chose qui n'est pas usé. Bon, et en plus, dans le cas de l'immobilier, les prestations de l'immobilier neuf sont plus importantes, beaucoup plus importantes souvent que celles de l'immobilier ancien. donc La différence de prix est parfaitement justifiée. La question, et ça c'est la vraie question, c'est est-ce que par rapport au type de projet d'investissement qui est le mien est-ce que pour moi la bonne solution c'est d'investir dans l'ancien avec les avantages et les inconvénients ou est-ce que c'est d'investir dans le neuf avec les avantages dont la défiscalisation et les inconvénients Voilà le sujet posé correctement. Donc je vais accélérer sur les deux autres critiques qui sont faites. La deuxième critique, elle, est totalement euh, bidon. C'est euh, si vous investissez en Pinel, vous allez être plafonné dans vos loyers de par la loi Pinel. Ça, c'est vrai, c'est indiscutable, mais il faut aller plus loin dans l'analyse de cet aspect-là. Euh, si on regarde ce que sont les plafonds de loyers par zone, puisque le Pinel est plafonné, il a, vous savez, il y a quatre zones de Pinel c'est la zone A1, la zone A, la zone B1 et la zone B2. Il y a une, une cinquième zone qui s'appelle la zone C, mais qui n'est pas, pas légible au Pinel. Euh, si on regarde ce que sont les plafonds de ces loyers, de, des loyers dans, dans ces zones, on s'aperçoit que dans 90% des cas, ces plafonds sont plutôt supérieurs à la réalité des, plafonds, à la réalité des loyers du de marché. Euh, ce qui veut dire que, sauf si vous investissez à Cannes, à Nice, euh, à Paris, euh, peut-être à Lyon, mais encore, je, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, euh, ou, ou à Annecy, euh, qui sont euh, typiquement les, voilà, les 4 ou 5 euh, zones où il ne faut pas investir euh, dans le cadre de la loi Pinel, en tout cas, si vous investissez, vous allez avoir effectivement une pénalisation par rapport à vos voyez. et bien partout ailleurs, euh, les plafonds de la loi Pinel ne vous empêcheront pas de louer au niveau du marché. Il bon, faut même faire attention à ne pas prendre le plafond Pinel comme qu référence quand vous mettez en location, et j'ai souvent vu le cas moi en tant que professionnel. Euh, parce que les gens me disent après, oui, j'arrive je pas à louer. Ben, tu loues à combien, Coco ah Ben Je joue à 13 euros du mètre carré, le plafond est à 13 euros. Ben non, je t'avais dit quand on a travaillé ensemble sur le programme, enfin, sur, sur ton projet, que ici, euh, le marché, c'est pas 13 euros, c'est 11,50 euros. Donc si tu loues à 13 euros, tu ne vois pas. Donc tu baisses ton loyer, tu le vois. Voilà comment ça se présente en réalité. Vous voyez qu'on est donc très loin euh, très loin du, du petit blabla, de, de la petite histoire euh, bien marquetée qu'on vous présente pour euh, vous faire faire autre chose que de la Pinelle. Dernier, dernier point, c'est si vous vendez, dernière critique, c'est si vous vendez, vous ne vendrez pas cher parce que comme Pinel, c'est pas bien, et que les gens qui achètent de la Pinel, euh, ils achètent dans des immeubles où il n'y a que de la Pinel, je viens de vous expliquer que ce n'est pas du tout le cas, qu'aujourd'hui la, la production immobilière est mixte, eh bien euh, tout le monde vendra en même temps, euh, puisque tout le monde va s'apercevoir aura eu six années pour en une arnaque, donc dès la sixième année, qui est la première, la, le premier terme où on peut sortir de l'engagement par rapport au fisc, tout le monde, monde vendra et donc tout le monde aura la perte. C'est complètement faux, puisque évidemment on n'est pas, pas du tout dans des opérations euh, euh, qui sont purement fidèles, ça n'existe pas. Hein. Euh, on est dans des opérations mixtes. Euh, donc chacun vendra quand il, quand il voudra et euh, chacun vendra au prix qui sera celui du Marché au moment où il vendra, donc euh, voilà. Voilà, alors quand je vous dis euh, que des opérations Pinel n'existent pas, ça c'est une petite parenthèse importante. Et euh, là, ce sont les promoteurs qui donnent des bâtons pour se faire battre. Vous verrez souvent, euh, quand un programme sort, une, une, une laisse en pile comme quoi c'est un programme Pinel donc, éligible Pinel. Ouais. Bon, vous entendez qu'il y a pas mal de bruit autour de moi, y compris des, des expressions qui, qui ne sont pas très en rapport avec le Conseil patrimonial. Mais c'est comme ça, on fait des vidéos dans le contexte où on peut. Euh, donc le programme, effectivement, est éligible Pinel. Pourquoi Parce que tout programme neuf est éligible à Pinel. Ce qui fait Pinel, ce n'est pas le programme, c'est uniquement qu'il est neuf et que la personne qui achète s'engage à louer pendant une durée minimum de 6 ans à à un locataire dont sera la résidence principale, euh, en respectant le plafond de loyer dont on, vu, on a vu ce que c'est que le plafond de loyer, et également euh, en ne mettant que des locataires qui sont en dessous d'un certain niveau de revenu, et là je vous rassure tout de suite le niveau de revenu, le, le plafond de revenu englobe à peu près 90% de la population française. Donc autrement dit, Pinel ce n'est pas fait pour mettre des pauvres ou des gens c'est fait pour mettre bah, des gens tout à fait normaux, socialisés, euh, qui peuvent être euh, des employés, des cadres, des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des, euh, euh, des professions libérales. Euh, pour certaines professions libérales, ce n'est pas possible. C'est évident de se voulez mettre en, en haut euh, Dans le cadre de l'Opinel, ça sera un peu problématique. Mais euh, la, la population locative est faite assez rarement de notaires, hein. vous trouvez plutôt des, des cadres, des cadres moyens, même des cadres supérieurs, d'ailleurs, euh, que euh, des professions libérales très très riches, parce qu'on est affaire vraiment à des de beaucoup de moyens, donc c'est un petit peu hors sujet. Donc, Pinel, c'est fait pour qui Dans le cas c'est intéressant Pinel. Alors Pinel, c'est fait à l'évidence pour des personnes qui veulent investir dans le neuf, je vous ai rapidement dit, quelles étaient les supériorités du neuf par rapport à l'ancien La de partie, c'était plus cher, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. C'est fait pour les personnes également qui veulent défiscaliser. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur cet objectif de, dif, de défiscalisation. Un Conseil de de Patrimoine cherchera toujours à resituer cet objectif qui paraît évident pour le candidat à l'investissement, objectif qui paraît évident de défiscaliser, à des choses beaucoup plus profondes dans sa démarche patrimoniale et dans, son, dans sa vie de ménage. Mais toujours est-il que, quand on a une problématique fiscale, ce n'est pas que l'ancien qu'on va les fiscaliser, c'est avec, avec le neuf. Et euh, c'est fait aussi à des personnes pour, une, pour des personnes qui ont une capacité d'épargne, parce que c'est vrai que l'investissement dans le neuf, même avec un avantage fiscal comme Pinel, la plupart du temps, euh, ça nécessite de remettre de l'argent au pot, c'est-à-dire qu'il ne sera pas autofinancé, comme c'est le cas de certains investissements l'ancien tous, de, là, de certains, euh, et d'ailleurs l'investissement dans l ancien quand il est autofinancé, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous expliquer qu'il n'était pas de manière durable. Euh, donc l'investissement PINEL, ça demande en fait de faire un effort d'épargne tous les mois, donc finalement euh, ça s'assimile ça, ça plus dans la philosophie à un placement, euh, placement euh, qu'à un investissement, euh, un investissement. Voilà. donc clairement c'est un placement immobilier, euh, qui est à comparer avec d'autres placements. Euh, donc, prenons le cas d'un investissement PINEL dans lequel vous devez mettre 200 euros tous les mois. Je ne sais pas, donc vous avez fait un investissement qui fait 150 000 balles. Enfin, je ne sais pas, c'est à peu près ce genre de choses qu'il y aura. Et pour boucler le, la trésorerie de votre opération, pendant toute la durée de, de, de votre financement, vous devez mettre 200 euros tous les mois. Donc c'est à comparer avec ce que vous obtiendrez. Si vous voulez de mettre 200 euros tous les mois dans un investissement Pinel, vous mettriez 200, 200 euros tous les mois euh, sur une assurance vie, par exemple, sur un fonds gros d'une assurance vie, ou sur, des, euh, sur un PEA que, que vous avez ouvert, ou sur, euh, sur un compte critique que vous avez en bourse, ou d'autres formes de, de placement. En fait, il n'y a pas 50 000 de plas, de formes de placement qui sont pratiquées par la plupart des gens. Hein. Je, là, je viens de, je viens de citer les, vraiment les, les formes de placement qui sont les plus, les plus utilisées. Bon. Alors, quand on fait euh, un placement, euh, ce qui est intéressant, c'est la notion de taux de rendement interne. Alors, je traduis ça en langage ordinaire. Taux de rendement interne, ça veut dire, dans notre exemple, euh, je fais une opération au départ, donc de placement, dans laquelle je mets 200 euros par mois. Et euh, quand j'ai fini, eh bien, je vais obtenir 150 000 euros, puisque je, je vous ai dit que vous avez investi sur un bien qui fait 150 000 euros. 200 euros par mois pendant, ben, mettons, vous avez emprunté pendant 20 ans, mais ben, ça fait donc 240 mois. 240 fois 200, ça doit faire 48 000 euros. Donc, c'est une opération dans laquelle vous avez mis 48 000 euros de façon étalée dans la durée et qui, et qui vous donne quelque chose qui vaut 150 000 euros si, entre-temps, l'immobilier n'a pas monté et s'il n'a pas baissé non euh, plus. Voilà la logique du truc. Alors, cette performance, elle se mesure par. Euh, un Indicateur financier qui est absolument capital quand on fait de l'investissement qui s'appelle le taux de rendement interne. Euh, autrement dit, c'est quelle a été le, le rend de, la rentabilité de, annuelle de l'épargne que j'ai mise. Et en, en, euh, en immobilier fiscalisant, comme Pinel, on a souvent des taux de rendement interne à deux chiffres, donc qui dépasse 10%. Prenons 10%. Eh bien, un placement qui vous donne du 10% par an en capitalisé, en intérêt capitalisé, mais évidemment, c'est très important. Euh, c'est incomparablement supérieur à un placement du type assurance-vie, qui actuellement vous donne du 1,6% par an en moyenne, sachant qu'on a au moins de 2% d'inflation donc vous voyez quelle est la réalité de la performance, ou même un placement boursier, parce qu'un placement boursier, sauf à être très bon gestionnaire de son propre placement boursier, on n'a pas du 10% par an. On a souvent même de mauvais résultats parce qu'on ne sait pas faire en bourse. Les gens faire, attention, je ne dis pas que tous ceux qui ont la salle ne savent pas faire, mais statistiquement, euh, j'ai rencontré beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont des moyens, euh, qui, donc, qui font des services pour euh, divers types de conseils euh, la plupart des gens en bourse ne font, excusez-moi, que des conneries. Et, euh, donc à ce moment-là, on n'est pas à 10%, on est même plutôt à des résultats négatifs. Et même quand on ne fait pas que des conneries, c'est difficile d'avoir du 10% de rendement annualisé capitalisé en bourse pendant 20 ans. Donc qu'est-ce que c'est que Pinel ben, Pinel, c'est un placement avec un haut taux de rendement interne. C'est ça, Pinel. Alors dans certains cas, on peut le comparer l'alternative, ça peut être de faire de l'ancien, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout, on n'est pas dans les mêmes prérequis, on n'est pas du tout dans les, dans les mêmes types d'avantages et les mêmes types d'inconvénients. Euh, ce qui est sûr c'est que pour, on va dire typiquement un ménage de cadre qui n'a pas le temps de, de chercher à financer pour arriver à faire vraiment une bonne opération d'investissement immobilier dans l'ancien, ce qui demande beaucoup de travail, de recherche, beaucoup également de, de, de stratégie dans la gestion à long terme de son bien, faire une finale c'est beaucoup plus simple. Euh, on a une visibilité sur un résultat qui est beaucoup plus grande que quand on fait un investissement dans l'ancien, ce qui explique que bah, les, les, les cadres moyens, supérieurs ne sont pas des imbéciles, les chers non plus. En général, ces gens-là font de la pinelle, ce n'est pas pour rien. Voilà, mais mine de rien, ça fait 19 euh, minutes 30 que je suis en train de vous parler de ça, et ça pourrait même durer beaucoup plus longtemps, mais rassurez-vous, on, on arrive à la fin pour aujourd'hui de ce que j'avais à vous dire là-dessus. Euh, donc, euh, ben, la conclusion de cela, c'est que pour les personnes qui sont concernées par Pinel, c'est vraiment une alternative euh, assez redoutable contre l'investissement immobilier dans l'ancien, d'où la campagne permanente qui est faite par certains qui ne vivent que l'investissement immobilier dans l'ancien, enfin, c'est parfaitement honorable, c'est quand même l'investissement immobilier dans l'ancien, mais ça ne suffit pas de, de casser quelque chose comme Pinel qui... Dans beaucoup de cas, c'est aussi quelque chose de, de très bien et même de plus adapté, comme je viens de, de vous le dire. Alors, voilà pour, euh, voilà pour cette vidéo. Et bien, puisque je vous ai euh, dit pendant plusieurs minutes que l'investissement euh, Pinel, ça pouvait être une très bonne solution pour certains profils de ménage. Euh, quand on dit ça, peut-être, ça veut dire que ce n'est pas toujours. Quand on dit, ça veut dire qu'il faut savoir s'y prendre. Je vais, dans la prochaine vidéo, vous... Présenter les, euh, bah les, les analyses, les réflexions qu'il faut faire pour réussir sa Pinel, les règles qu'il faut, qu faut respecter. Donc la prochaine vidéo va être consacrée à la réussite de l'investissement Pinel. Pour ne pas la manquer, eh c'est simple, abonnez-vous, euh, ou alors vous marquez, vous marquez dans, votre, euh, dans votre agenda, le mieux c'est de s'abonner. Euh, en ce qui concerne cette vidéo, si vous n'avez pas déjà liké en début, comme je vous le suggérais, eh bien, Faites-le faites-le maintenant, euh, réfléchissez bien à tout cela. Si j'ai pu vous intéresser un petit peu plus aux solutions pour défiscaliser dans l'immobilier, vous avez euh, dans, dans un des liens qui est en dessous de cette, de cette vidéo, euh, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à un PDF que je vous offre euh, sur ce qui sont pour moi professionnels les meilleures solutions euh, pour défiscaliser de manière générale euh, accessible en 2019, je l'ai rédigé en 2018 et je l'ai mis du jour euh, en, en début d'année, donc c'est toujours up to date euh, ne ben, vous pouvez pas, il est gratuit donc euh, prenez, prenez en connaissance euh, faites-moi vos commentaires, j'y tiens, tiens beaucoup, et puis je vous dis à la prochaine vidéo